Déjà sur l'avenue. Déjà sur l'avenue. Au service de la Team America. Mes condoléances à la famille biologique et à la famille artistique. Mes condoléances à la famille artistique et biologique. Donc je suis déjà là sur l'avenue. J'arrange déjà mes clics et mes claques. Je Est-ce qu'elle a dit ou pas? de me faire des Ok. Vous restez, alors moi j'arrive. D'accord. Non, non, reste, j'arrive. Non, non. Le service Yachim América. Ah. Déjà à la résidence. Bonsoir.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 was <laughs> cool Thank <laughs> you. Je veux te dire, je La taille de la bonne, Tata. Come ni. Na do ke Nois... O artista deve aprender a lidar com o seu If they came no No, no. So, so, so, so. <laughs> C'est ça, ça. C'est tout monde à la suite. La le La Merci suis Apenas, a que aqui. é On va aller voir les gens. <coughs> D'accord, mes condoléances. On a tous les deux côté des On a comédiens. On a oui. A buggy jeep. Un pas. A Bon qui dit qui A qui Eh, a la solo, à il y a un il y a il D'accord. On là Merci d'être nombreux, okay. merci de participer. Et euh, le temps nous fait défaut parce que là, Tozana a bah Tousan a couvre-feu. Donc, on est obligé, il y a qu'au kata, qu'au Zouaïmage prochainement. Je vous dis déjà merci d'être vraiment nombreux. Merci d'être nombreux et ainsi pas la vie. Ouais. On est juste de pèlerins. Ouais. Sur la terre et ce humains, ouais. moi je suis qu'un pèlerin. Ouais. Souvent je me demande ouais. si je viens vécu parmi les hommes. Alléluia Je suis fidèle à la mission. Que Dieu m'a confié. Comment roi m'a confié. Il n'a pas dit on à mon bien, pas Oui, ouais. je ne ouais. ouais. des pas. Moi, Je ne pas. Moi je suis qu'un pelerin. Souvent je me demande si je bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je t'ai fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. qui mon confié, roi qu m'a confié Sur la terre et humains. Moi je suis qu'un pelerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes Ouh, Si j'étais fidèle à la mission Que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié Puis le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi Quelles sont les traces auraient laissées mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Oui le jour je veux mourir Qu'est-ce que les hommes diront de moi Quel sort le trace aura laissé Oui <rire> le jour je veux mourir Qu'est-ce que les hommes diront de moi Quel sont le trace aura laissé <muchin'> oui, le jour je veux mourir. Qu'est-ce qu que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que le trace se sur la terre des humains? <muchin'> Nalingi a souhait. Namona kem bon aïo. Indemi konsalila. Yomokondi. Nalingi a souhait. Namona kembo na yo. Nanjimiko nalingi You namona kembo Nalingi ko salela. <muchas> you mokondi. Lobby azaki lelokomi ebembe yelo e bembe. Lobi biso pete bembe. Zambasuba, <muchas> tosa wa lingina sabo. Merci ndebo sakebele à kolanda biso. Bye bye. Mes condoléances à la famille artistique et à la famille biologique. Merci.